Alors, « Tenir sa langue », c'est l'histoire d'une famille soviétique qui va quitter Moscou et venir en France s'installer à saint étienne Et le roman euh, euh, est raconté à la première personne du singulier et la narratrice est la fille cadette de cette famille qui s'appelle Paulina. Et euh, lorsque cette famille va, être, euh, va obtenir la nationalité française, le prénom de cette petite fille va être francisé en Pauline. Et donc 20 ans plus tard, on retrouve euh, Paulina Pauline au tribunal de Bobigny euh, où elle va essayer de récupérer son prénom de naissance, ce qu'on euh, qu lui refuse. Et, euh, ce roman va être construit dans un aller-retour entre euh, la France euh, où il faut euh, apprendre le français, euh, dompter les mots, et euh, la Russie avec la Dacha, les grands-parents qui attendent le retour annuel de cette famille. Et euh, ça va être construit comme ça dans un aller-retour, euh, une sorte d'écartèlement entre les deux. « Tenir sa langue », c'est un, un titre euh, qui m'a plu parce qu'il était polysémique et qu'il avait à la fois cette idée de, de tenir, alors bien sûr tenir sa langue, se taire, ne pas parler, garder un secret, mais c'est aussi tenir sa langue dans le sens où de tenir en équilibre entre deux langues, euh, tenir euh, comme sur une sorte de ligne de crête euh, entre le français et le russe, et la narratrice qui doit euh, relever cette espèce de défi de ne trahir personne, de ne pas oublier la langue maternelle et en même temps apprendre la langue étrangère. Dans ce livre, j'ai essayé de travailler euh, l'accent et donc c'était euh, pour ça, il a fallu le chasser, parce qu'écrire l'accent, ce n'est pas quelque chose de, de naturel ou de si simple, il faut l'attraper. Et pour l'attraper, je crois qu'il faut le chasser avec des mots, parce que c'est quelque chose qu'on entend à l'oral et qu'il faut passer à l'écrit. Et donc, il fallait comme poser des sortes de pièges, d'appâts pour qu'ils viennent... Et, et tac, le, le saisir à cet endroit-là. La question du prénom m'intéressait parce que euh, le prénom, c'est une sorte de, de porte de passage. Euh, euh, et j'ai choisi précisément de donner à la narratrice le même prénom que moi, Paulina, parce que c'est un mot euh, qui, selon la façon dont on le prononce, va passer d'une langue à l'autre. Si on dit euh, Paulina, c'est en français, et si on dit paline ça passe dans le russe. Et ça m'intéressait de mettre le prénom au centre euh, en tant que point de passage d'une langue à l'autre et, et de, euh, de la chercher justement à quel, où, est, où se trouve l'endroit de bascule entre les deux.